Bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle série en Skyblock, c'est la première sur ma chaîne et on se retrouve sur SkySword, un serveur des plus intéressants. L'objectif de cette série ça va être d'apprendre à jouer en Skyblock, notamment par le biais du serveur SkySword. L'objectif ça va être d'être peut-être le meilleur joueur de SkySword et peut-être le plus riche, qui sait Cette série du coup est faite avec plusieurs membres du coup je ne suis pas tout seul il y a plusieurs viewers qui me suivent sur Twitch et plusieurs amis à moi que j'ai recruté pour l'occasion donc c'est parti Et bienvenue tout le monde c'est Blady, c'est do nous voici pour le premier épisode du Skyblock j'espère que tout le monde va bien c'est le premier Skyblock qu'on fait sur la chaîne donc j'espère qu'il vous plaira voilà voilà let's go c'est parti Bon du coup pour ce premier épisode je vous fais gagner 500 crédits offerts par le serveur Donc n'hésitez pas à participer Pour participer c'est simple il faut être abonné Ça c'est primordial c'est la condition d'accès pour être éligible au concours Il suffit de marquer votre pseudo en commentaire et de liker la vidéo Et puis, et puis voilà on se fait un 100 likes Allez 100 likes on va commencer pour le premier épisode avec 100 likes Pour débloquer le petit défi le petit, le petit concours et, et à vous de jouer Bon du coup comme vous voyez derrière moi on a vraiment pas mal avancé Je dois avoir à peu près je dirais 20 30 heures de jeu, ouais 30 heures de jeu je dirais sur, euh, sur le serveur déjà, il ai est ouvert déjà il y a une semaine le serveur mais j'ai pas encore eu le temps de faire quelques vidéos, euh, je suis à fond à fond dans les streams le soir, donc j'ai pas vraiment eu le temps d'ailleurs petit grade streamer comme vous pouvez voir, et, et pour ceux qui sont pas au courant n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, euh, bléidou qui s'affiche à l'écran euh, tous les soirs de 21h à 23h, on n'hésite pas, on vient et euh, on se dépêche, <rire> bon du coup comme vous pouvez voir on a commencé déjà quelques champs, euh, on a déjà euh, 3 spawners à golems qui sont là, on a commencé euh, une petite plateforme pour les, pour les cactus, en haut, on a betra blé canassu, on a quoi d'autre on a du blé encore ici, du cacao, des melons et sûrement euh, des pumpkin après et citrouilles. Je sais que c'est pas la, c'est pas le plus opti. Euh, je sais, je sais, je sais. Pour ceux qui jouent à Sky sword depuis longtemps et même en Skyblock, je débute en Skyblock et, euh, et donc voilà, faut être indulgent avec moi. Et puis euh, et puis volleyballou. Euh, du coup sur Sky sword ce qui est bien, c'est qu'on a 12 membres par île, donc du coup bah on est 12. J'ai ma petite team de poto poto avec moi, donc euh, donc on est plutôt pas mal. Donc ça après vous les vous les verrez au fur des épisodes Mais c'est ça qui est cool Vous avez peut-être pu voir tout à l'heure Il y avait Faucheur et les streamers aussi sur le serveur Et c'est le poteau Donc voilà euh, donc il est avec nous Et c'est ça qui est cool Bon comme tout premier joueur de Sky Sword, On doit faire du coup des petites missions Des petites missions d'île Pour pouvoir débloquer pas mal de petits trucs Tout simplement on peut voir qu'il y a Mission 1 à la mission 8 Et à la mission 8 on a l'île du Nether euh, Qui est complètement euh, complètement cheatée d'ailleurs Enfin Moi j'ai réussi à la débloquer Donc euh, je vous, vous comprendrez plus tard pourquoi, mais, euh, mais du coup c'est ça, alors du coup on a mission 1, euh, 1000 niveaux donc là c'est ouais, c'est mission 1 à 7 c'est des niveaux, donc vous pouvez voir que j'ai déjà tout fait du coup j'ai pris un peu d'avance, euh, donc ouais c'était miner euh, de la roche, de la bûche, du lapin canasu euh, du zombie on a fait les générateurs, les 100 000 monstres sur l'île, et du coup les 30 000 de valeur au niveau des métiers, on peut voir que j'ai bien avancé je suis déjà niveau 15, j'ai euh, quoi, de les succès, du coup j'ai le palier 3 j'ai pas mal avancé, les métiers ils servent à quoi bah c'est de débloquer des succès, avec les succès on va pouvoir récupérer des titres, et également le fait d'augmenter notre niveau de métier va pouvoir augmenter notre revenu, donc, plus on augmente de level, plus on pourra gagner d'argent, de points, d'XP, tout ça Bon du coup, pour vous finir de vous présenter un petit peu l'île, on va regarder un petit peu le nether c'est parti, let's go Du coup le nether, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis des spawners là-bas, vous allez voir on a mob spawner passifs et hostiles, donc on a fait des petits euh, petites arènes, un petit peu comme ça, donc là c'est les mobs hostiles, donc on n'a pas beaucoup de choses pour le moment, on a 5 spawners à zombies qui sont améliorés niveau 2, tous les spawners sont niveau deux il me semble si je dis pas de bêtises là on a un spawner à squelette et trois spawners à araignée et si on va de l'autre côté voilà on peut voir qu'on a deux beacons aussi d'ailleurs pour vitesse et force et ça c'est vraiment vraiment bien alors on a vraiment pas mal de spawners à lapin donc on en a 10 là 10 là et tues une de neuf ici c'est ça on en a 29 on a vraiment énormément en fait je pensais pas qu'on en avait autant on a 29 spawners à lapin on a pas mal de vaches trois vaches trois moutons trois vaches trois moutons ici tac là on a trois poulets et là on a trois cochons ce qui nous permet en fait de faire les chats parce que sur Sky Sword, les challenges, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Les challenges, en fait, c'est quoi C'est tout simplement euh, les challenges en fonction des grades. En fait, en fonction de votre grade, vous avez euh, un challenge qui est débloquable. Euh, par exemple, moi, en tant que streamer, je suis maître. Donc, on peut voir que maître, il nous faut 65 niveaux euh, pour en avoir un. Et par exemple, Shogun, euh, je suis verrouillé. Ça, c'est le, euh, le grade de dessus, quoi, simplement. Donc, on peut avoir de la monnaie ou une clé challenge. Et une clé challenge, en fait, c'est une box challenge. Et on a plein de trucs euh, incroyables dedans. Et du coup, les challenges ça se, ça se met dans un format comme ça. Donc là, par exemple, c'est un challenge de type samouraï. Et euh, par exemple, c'est miner 222 minerais de charbon euh, qui pourront me faire gagner au maximum 50 000 dollars. Juste en dessous des spawners, du coup, on a euh, un petit tout petit champ de NetherWart, mais vraiment tout tout petit. Qui <rire> est pas fini d'ailleurs. Mais, euh, mais ouais, on est vraiment plutôt plutôt pas mal sur les NetherWarts. Ce qui nous permet tout simplement bah, de faire les challenges déjà NetherWarts et de se faire de l'argent parce qu'il faut savoir que la NetherWart c'est un petit peu beaucoup pété sur le serveur. C'est vraiment bien vous Donner une idée, euh, la NetherWart elle est à 8 et euh, c'est un des euh, meilleurs trucs, tout simplement. Pourquoi Parce que les NetherWart on peut les planter que dans le Nether sur Skyward et du coup, vu qu'on débloque euh, au bout de, de, de la fin des missions de deal, comme je vous ai expliqué avant, euh, c'est un petit peu logique que ça soit un petit peu fumé au niveau des cultures, au niveau de l'argent, surtout qu'il y a des pioches un petit peu cheatées, euh, par exemple comme la pioche euh, Fortune 8 et euh, qui vaut 7 millions. Et euh, grâce à ça, bah, Fortune 8 sur les Netherwart, euh, bah, c'est bien, plutôt pas mal Alors en dessous des Netherwart, on a tout simplement les Yes Level Donc c'est les blocs qu'on pose et qui nous rapportent des points au classement Donc comme on peut voir à droite sur le scoreboard, bah, on est rang 16 Donc c'est vrai qu'on a plutôt pas mal de tryhard. Je vous dirais, rang euh, 16 sur à peu près 700, 700 îles, euh, c'est plutôt, euh, c'est plutôt pas mal donc ouais, c'est un peu posé à l'arrache, mais voilà, comme on peut voir, il y a des blocs de lapis, il y a des blocs de sponge, des blocs de fer, des blocs d'émeraude, des blocs d'or, des blocs de jams, et euh, et voilà, et euh, des blocs de slime, ouais. Donc voilà, c'est tous nos yes. on a 12 000 niveaux du coup, euh, d'ailleurs, quand on va regarder l'IS top, on est du coup page 2, page 2, page 2, juste ici, on est 16ème, avec 12 000 niveaux et euh, 26 millions de valeurs, tout simplement. Bon, on se retrouve le lendemain, et regardez, comme vous pouvez voir, on a plus qu'un seul spawner à golem on en avait trois de base comment ça se fait je vais vous expliquer et ben en fait on les a vendus, mais pour faire quoi Pour acheter d'autres spawners, et beaucoup plus. Vous allez voir. On a acheté tout simplement plein de petits spawners, que ce soit à vache et à mouton, on en a acheté en plus. Et on a surtout acheté des champimeux et des... Loups. Parce que, ben, pour les challenges, il nous en faut. Et en plus d'en acheter plein, on en a amélioré. Donc, ils sont quasiment tous soit niveau 2, soit niveau 3. Par exemple, celui-là, il est niveau 3. Celui-là, il est niveau 3. Celui-là, niveau 4, carrément. Celui-là, niveau 3. Et celui-là, il est niveau 2. Donc, on a pu bien améliorer nos spawners et avoir euh, plus de spawners, qui dit plus de spawners, plus de challenges facilement faisables et plus d'argent. Et en plus de ça, bah, on a fait des petits calculs pour les golems et les golems bah si on en a pas énormément et qui sont pas maxés bah c'est pas terrible donc c'est pour ça qu'on a préféré prendre de l'avance en faisant des challenges et on trouve ça beaucoup mieux pour le début. Bon autre chose qu'on a fait également c'est les cactus comme vous pouvez voir hop, on a pas mal de cactus qui commencent déjà à se faire. Donc, je vais vous montrer le home cactus vous allez voir on a quand même bien augmenté hop on atterrit dans les cactus et on peut voir qu'on a euh... Déjà quasiment deux étages. Bon, je pourrais pas vous montrer plus haut parce que bah tout simplement euh, j'ai pas voté, donc j'ai pas le fly à moins que j'ai peut-être le fly sur moi normalement pas. Donc euh, donc je vais vous montrer comme ça. Mais euh, mais ouais, on a deux étages, deux étages de cactus. Pour ceux qui voulaient voir un peu comment on a fait notre système. Bah il est comme ça tout simplement. S'il y a quelqu'un qui a un autre système de format cactus, bah qui nous le dise quoi tout simplement. On est preneur. Peut-être que c'est pas le plus opti, c'est possible. Sur l'île, on a instauré tout simplement un coffre commun. Bon qui est déjà instauré sur le serveur. Mais en fait, on a un coffre d'île coffre commun. Et avec la team, et eh ben on met tout en commun. Enfin, tous les trucs vraiment très précieux. Enfin, aussi dans les coffres, on met tout en commun de toute façon. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a les faux de bambou. Donc ça on en a pas mal. Là il y a tout ce qui est stick de bambou. Donc ça c'est des communs, une étoile. Là, on a les euh, deux stick rares. Euh, deux celtic rares. Après, on a la pioche. On a la pioche ancestrale. On a eu grâce au clé. Euh, épique tout simplement là on a une pelle et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on a deux celstic impérial et ça c'est dans les clés légendaires ça coûte super cher et c'est ce qu'on va utiliser on va utiliser un celstique impérial donc c'est quoi le style CK impérial en faisant clic droit sur un coffre pour vendre tout son contenu 50% plus cher au magasin? Donc, comme vous le pensez, on va l'utiliser pour les cactus. On va à un test. J'ai jamais encore essayé, d'ailleurs, on va voir ensemble. Euh, le coffre est full, oui. Alors, combien ça va nous récolter? Moi, je prédis à peu près 40 000. On va voir si c'est ça. Boom. ok, ça fait 10 000. Bon, c'est pas top top, mais bon, c'est le début, c'est le début. <rire> bon, je m'entendais mieux. Oh là là, 10 000, je m'attendais vraiment à beaucoup plus. Mais en tout cas, c'est pas grave, c'est pas grave du tout parce que tout simplement, bah, les cactus. C'est pour en avoir énormément des coffres de cactus Là quand, quand ça sera full monté Donc c'est pas très grave je m'y attendais je m'y attendais, parce que de toute façon c'est quelque chose à faire en AFK, donc je m'attendais que ça soit pas énorme non plus. Donc, euh, donc ok, on verra ce que ça donne plus tard quand les cactus seront bien montés et qu'on aura une farm beaucoup plus grosse. On rappelez-vous en début de vidéo j'avais parlé de challenge, donc les challenges par exemple dans mon inventaire j'en ai un empereur et un maître. Sachant que du coup vu que je suis grade maître, tout simplement avec mon grade streamer j'ai accès au grade maître, je peux faire que des challenges de grade maître. Mais par contre on peut en acheter, par exemple si quelqu'un est grade au dessus on peut en acheter en AH l'hôtel des ventes et j'ai acheté un empereur, un empereur je l'ai acheté sans cas environ. Celui-là je l'ai acheté 140 euh, du coup et comme on peut voir c'est miner 2500 blocs, j'ai déjà fait 1210 et l'autre du coup c'est euh, marcher 3700 blocs dans le monde Eclipse. Mais vous allez me dire qu'est-ce que c'est le monde Eclipse Le monde Eclipse, c'est tout simplement un war où il y a une mine et euh, pas mal d'event d'avant-poste tout ça et il est euh, requis avec le grade samouraï. Donc moi je suis maître donc c'est au-dessus du samouraï donc on peut s'y rendre. Donc j'ai déjà fait 2000 blocs sur 3700. On va aller faire 2000 blocs et on va aller voir euh, Qu'est-ce que ça va faire euh, Qu'est-ce que je vais obtenir Ok, c'est enfin fini. J'ai enfin fini de marcher sur les 3743 blocs. Let's go, on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Ok, c'est entre 50 000 et 100 000. Et du coup, ouais, j'ai un challenge empereur. Après, c'est entre 200 000 et 300 000. Là, il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Pour voir qu'on peut gagner des clés de challenge aussi, ça c'est énorme. Et c'est ce qu'on va essayer d'avoir. Donc, let's go, là j'ai 3%. C'est parti on louvre. Hop, j'ai pas eu de clé. mais j'ai eu 75 000. C'est plutôt cool. Pour juste histoire de marcher. je pense que c'est pas mal <rire> Bon pour ce deuxième challenge Empereur, pour éliminer les blocs On va tout simplement se rendre au warp euh, Tout simplement spawn, le warp basique Celle où il y a le plus de cobble Donc euh, bah, c'est ce qu'on va faire tout simplement Je me suis équipé de ma pioche FNC 9 casté 9 du coup Et en plus elle est fortune Donc on va pouvoir faire des petites choses pas mal Je vais euh, tout simplement euh, Récolter tout ce qui est lapis Etc, ça va nous permettre de faire des points Pour l'IS et euh, ça va être plutôt cool Ça va être plutôt sympa, let's go Bon, donc voilà notre petite escale en mine, et euh, comme vous voyez, bah j'ai plutôt pas mal de la lapis, donc 18 stacks, et je sais pas si quelqu'un a remarqué, mais j'ai pas mal, pas mal rushé les éponges. Pourquoi les éponges Parce que bah, ça vaut pas mal, pas mal, pas mal, que ça soit en monnaie, donc euh, le stack se revend énormément à la hache, ou en niveau, c'est un 2 euh, niveaux l'éponge, donc là ça nous fait 41 niveaux. donc c'est vraiment énorme et euh, bah, c'est vraiment rentable quoi, et, euh, et voilà, donc les 18 stacks, euh, ça nous fera deux blocs, donc c'est et 41 niveaux, donc euh, ça c'est plutôt pas mal, 0,2 pour le lapis, euh, le bloc, donc c'est plutôt, donc là on s'est fait à peu près, euh, je dirais, euh, 80 niveaux, euh, juste juste avec ça, donc ça c'est cool, le challenge, il est terminé, on va pouvoir l'ouvrir, il y a 5%, Peut-être qu'on aura une clé, attention 3, 2, 1 Let's go, et on a, et on a eu 260, c'était entre 200 000 et 300 000 Et je me rappelle bien, donc Plutôt worse tout ça, plutôt worse Les amis l'heure est grave, j'ai trouvé un nouvel objectif L'objectif tout simplement De compléter euh, le, La farmacactus, et pour cet objectif bah, on a un petit problème, on a un plutôt gros problème, c'est qu'on n'a pas le fil par exemple là on a mis un coffre avec le sable cactus pour faire la farm, euh, non bon le sable et le cactus ça va, mais les fils on en a pas, et, sachant qu'on a qu'un seul spawner à, à pour ça va être un petit peu compliqué, donc j'ai trouvé un nouvel outil. simplement c'est d'avoir une épée loot, mais euh, j'ai trouvé une épée looting du coup, looting 8, l'épée ancestrale, elle coûte 7 millions, je pense qu'on va la débloquer, ça peut être vachement intéressant, d'ailleurs par la suite pour les autres mobs plus intéressants, j pense notamment au Guardian, au Blaze tout euh, de même au Golem, ça peut, être, ça peut être vachement euh, de, mettre, euh, de mettre un prix euh, sur, euh, sur cette épée donc ça va être notre nouvel objectif de farm mais je pense qu'on fera ça dans le deuxième épisode parce qu'il est tout simplement l'heure de nous laisser je vous fais des gros bisous, c'était Blady, c'était Bladeou. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch, Twitch euh, Bladeou, il s'affiche à l'écran. N'hésitez pas à venir là-bas, je fais des lives tous les mercredis et tous les samedis sur le Skyblock. Donc n'hésitez pas à m'aider et à me soutenir. Allez, bisous, c'était Blady, c'était Bladeou. En fait, t'es comme une fleur, ouais, tu m'as fané, t'étais la plus belle à mes yeux, mais tu m'as mis sur le côté. N'oublie pas que si je t'ai quitté, c'est parce que t'as tout fauté, ouais, t'as tout gâché, doigt sur la gâchette, une balle dans la tête. Et tu entres en créant des cauchemars. J'attends tu réponds à mes jusqu'à très tard, j'attends que tu répondes à mes messages jusqu'à très tard. Ouais ouais, ouais, l'argent ça fait pas le bonheur, mais je suis pas heureux. Et si j'ai tout donné pour toi, c'était pas erreur. Tu me fais péter des plombs, alors là je j'vais prendre.